intégrer le numérique en histoire et en géographie ou chercher des idées et des exemples inspirants pour utiliser la technologie en classe. Le Récit de l'Univers social a préparé des parcours de formation en ligne pour vous aider à y arriver. Quel sujet vous intéresse? La réalité virtuelle? La construction de concepts? Les questionnaires interactifs? La cartographie? La ligne du temps? Les jeux sérieux? Dans chaque parcours de formation, vous trouverez des entrevues avec des didacticiens pour comprendre ce que dit la recherche sur la technologie, des récits de pratiques pour voir comment ça se passe en classe, des entrevues avec des conseillers pédagogiques, des enseignants et des élèves, des tâches prêtes à expérimenter et des tutoriels pour vous approprier la technologie. Ces parcours de formation vous permettront d'enrichir vos approches pédagogiques en expérimentant le tout en classe. On vous invite à vous inscrire gratuitement pour plus de détails, consultez l'adresse suivante.